Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah. Wow hein. Je suis content à ton Decepticon J'arrive les yeux rouges comme puissant Decepticon ya yeah. Je suis en bonne santé J'consomme la salade Consomme plus de sirop qu'un jeune enfant malade ya yeah. Rase mec Bouge ton cul c'est mec Néro dans la gasse de Sirop rouge c'est la base mec Rase mec ralentissons mes phases mec, c'est ton équipe qu'on écrase, yeah, tu seras yeah. mouti si tu prononces mon blaze mec, yeah. Demande au chétan qui est le patron. Patron, patron, patron, Vaisseau je complote un secret comme Megatron, yeah. Yeah. Demande au chétan qui est le patron, yeah. Vaisseau je complote un secret comme Megatron, ton yeah, yeah, yeah, yeah. équipe de yeah. fuck yeah. boy, Rezval alias Dove, boy? Problème sur le dos, boy. Dans la trappe, j'cuisine la coke, boy. Fonce car sur le drone, boy. Fonce car dans la zone, boy. 3-3 grammes dans mon cône, boy. Surveille la ville comme un drone, boy. Yeah, yeah, yeah. J'enflamme école et hôpito Dans la trappe comme d'hab, je change d'univers comme hôpito ya. Yeah. J'enflamme école et hôpito yeah, yeah. Dans la trappe comme d'hab, je change d'univers comme hôpito néo. Je suis dans la routine, donc je suis ligne comme d'hab. Vénère comme Poutine, c'est la fonce comme d'hab. Toujours clean quand j'écris mes lignes comme d'hab. Semen, je cheval. Taille comme Je suis dans la routine, donc je suis ligne comme d'hab. Vénère comme Poutine, c'est la fonce comme d'hab. Toujours clean quand j'écris mes lignes comme d'hab. Simon je cheval. Taille comme T'es noir comme un gomo yeah. Déchiré chez ma promo 3 tailles de fond je en slow mo Go go mo achète les boissons chez Momo Je yeah, vois yeah. marcher comme des homos des c'est vulgaire Je dis des gros mo ya yeah, yeah. yeah, yeah. Suffit d'un pas pour toucher le fond Côté. Trop ralenti mets du sirop dans mon neufon. Suffit d'un pas pour toucher le fond Je mets du sirop dans mon neuf Jamais. Jamais. Tout, fond. Wow. Yeah. Je suis dans la routine, donc je suis clean comme dab, Vénère comme Poutine, c'est la front comme dab, Toujours clean quand j'écris mes lignes comme dab, frelon. Suman, chauqueuil, chevan, taille comme dab, Je suis dans la routine, donc je suis clean comme dab, frelon. comme Poutine, c'est la front comme dab, frelon. Toujours clean quand j'écris mes lignes comme dab, Simen, j'accueille, chevan. chevane, taille comme dab, je suis dans la routine, donc je suis lin comme dab frenons Vener comme Poutine, c'est la fonce comme dab frenons Toujours clean quand j'écris mes lignes comme dab frenons Semen choc cheval, d'ailleurs comme dab Je suis dans la routine, donc je suis lin comme dab frenons comme Poutine, c'est la fonce comme dab frenons Toujours clean quand j'écris mes lignes comme d'abord, frenons Simen, choc cheval, d'ailleurs comme dab